Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Cette semaine, nous commençons par l'arrivée d'un nouveau véhicule terrestre, le Greycat Rock. Il est très important pour les développeurs d'ajouter autant de véhicules professionnels que possible, car tout le monde ne souhaite pas s'adonner au combat. Il est donc important que les activités soient diversifiées et qu'il existe un véhicule adapté pour chaque situation. L'Orion sera parfait pour vider un champ d'astéroïdes, le prospector et le mole pour raser la surface des planètes ou finir les astéroïdes laissés derrière par l'Orion et le roc vous permettra de vous enrichir grâce aux avancèlements de cristaux qu'il vous permettra d'extraire bien sûr le roc n'est que le premier pas concernant les véhicules de profession terrestre l'idée de base du roc est aussi simple que sa fonction un véhicule terrestre pouvant miner bien sûr la règle sine qua non lors de sa création était qu'il puisse être contenu dans un autre véhicule il a fallu ensuite déterminer son design général la partie la plus difficile étant le laser. Le concept d'origine prévoyait que le laser soit une sorte de gimbal à l'avant du véhicule. Malheureusement, ce système limitait le déplacement du laser à cause de la cabine. C'est pour cela que la décision a été prise de déplacer le laser sur un bras articulé latéral, ce qui permet d'avoir un meilleur champ d'action. À la base, ce laser devait uniquement servir à extraire les cristaux de la roche. Il fallait ensuite sortir du véhicule et ramasser tous les cristaux à la main. Mais les développeurs se sont dit que cela pouvait être pénible avec une telle quantité de cristaux. Ils ont donc cherché un système permettant de les recueillir plus facilement. Une des premières idées proposées était une sorte d'aspirateur à l'avant du véhicule. Mais l'idée s'est avérée trop arcade et les devs ont préféré avoir une approche similaire au Prospector en utilisant un rayon récolteur. En mode récolte, un rayon cylindrique viendra attirer les cristaux à l'intérieur de la tête de minage pour ensuite les stocker à l'arrière du véhicule. Et si vous posez la question, non, il ne sera pas possible de l'utiliser sur des joueurs. L'autre sujet de cette semaine concerne les explosions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la première chose importante dans une explosion est l'histoire qu'elle raconte, à travers les effets visuels. Comme dans tous les jeux, cela permet d'avoir le sentiment d'accomplissement lorsque vous battez un ennemi. Comme tout ce qui concerne de la création artistique, la création d'explosions d'un Idris commence par le rassemblement de références qui serviront plus tard de base pour la compréhension du déroulé de l'explosion. Cela commence donc par la combustion du carburant, suivi de l'onde de choc, traînant une forte lumière, des débris et des shrapnels, et pour finir un tremblement de caméra permettant de ressentir l'impact. Lors du processus créatif, il y a de nombreux échanges entre les différentes équipes de design et d'effets pour s'assurer que chaque étape se déroule correctement et suivant une logique définie à l'avance. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une explosion n'est pas un seul et unique événement, mais il s'agit en réalité d'un ensemble d'étapes s'enchaînant successivement, avec un timing précis. Une fois toutes ces étapes de pré-production terminées, c'est à ce moment-là que la partie fun commence, avec la création de l'effet dans l'éditeur. La façon dont les éléments se séparent du vaisseau est très importante, car cela détermine énormément l'aspect visuel de l'effet qui est rattaché. Si vous détruisez un réacteur, il y aurait une petite explosion à l'endroit de la séparation, car le réacteur contient du carburant. Alors que si vous détruisez une ailette, une explosion n'aurait pas de sens. Tout ce que vous souhaitez, ce sont quelques bouts de métal se dispersant. Cela veut dire que chaque élément destructible du vaisseau impacte directement les résultats visuels de l'explosion. Pour finir, les artistes doivent s'assurer de pouvoir créer le plus bel effet possible sans pour autant détruire le jeu, car comme toujours,